Aujourd'hui, sur Plume, vous pouvez découvrir une nouvelle exposition virtuelle consacrée à Athanas Kircher, un prêtre jésuite comptant parmi les scientifiques les plus passionnants de l'époque baroque. Athanas Kircher a écrit sur de très nombreux sujets, toujours avec l'approche originale qui lui était propre. Cette exposition en ligne se base sur neuf ouvrages datant du XVIIe siècle, tous disponibles sur plume. Les ouvrages exposés portent sur le magnétisme, la musique, la géologie, l'archéologie, la logique, la sinologie ou encore la physiologie. Esprit libre Athanas Kircher adorait découvrir et inventer. On raconte qu'il est allé lui-même au sommet du Vésuve après une éruption pour mieux observer et comprendre ce phénomène. En 1651, à Rome, il a créé l'un des premiers musées du monde, le Museum Kircherianum. On y trouvait d'étranges animaux empaillés, des squelettes ainsi que toutes sortes d'inventions. On retrouve d'ailleurs dans ses livres l'attrait que Kircher avait pour la nouveauté et le merveilleux.